Bonjour et bienvenue sur ImoBook. Aujourd'hui, nous vous proposons à louer à Chapelle et à Lémont, ce splendide appartement de 90 mètres carrés, comprenant deux chambres avec un grand balcon plein sud, grand living, cuisine américaine entièrement équipée avec lave-vaisselle compris, ouvert sur le living, hall de jour, hall de nuit, salle de bain avec double lavabo, cabine de douche, WC séparé, une petite buanderie et un emplacement de parking privatif. L'appartement se situe à 1 km de tout axe autoroutier, la E42, R3, arrêt de bus à 100 mètres, école à 200 mètres, boulangerie à côté du bâtiment, proche du centre-ville, magasin, centre commercial, etc. Libre à partir du 1er décembre 2015, le loyer s'élève à 725 euros pour 2 mois de caution et les charges, quant à elles, sont de 25 euros. Attention, le propriétaire n'accepte pas le CPS.